Ah ouais, ouais. exemple, le plancher de la marque qui est qui est qui est qui les... est ce est va est qui construction de la marque ou qui est est juste est qui est qui est qui est qui est qui Évidemment, ce n'est pas juste la vision ou voilà, la mission de Chahat au de c'est la base fondamentale de l'hôpital le l'hôpital de l'hôpital de la de à la un style de vie. Orangina un ton de voix. Pour le compagnon, il a un homme, Je Je la monnaie, c'est pour lui, juste tactique. C'est ça a une connexion avec le la la je c'est les locaux qui sont en proximité, facilité, un cohéron, machin ou anti, désespérations terre Le branding, c'est une promesse, une promesse de simplicité. Quand tu vis avec, trage le, je te disais, la le terme, on ne peut pas toucher une révolution, ressourcer ou le menu, quoi que c'est une évolution C'est aussi des choix, t'as des couleurs. Tu as des choix de typo, mais Elle est à la touche pour le Et donc c'est à travers juste un petit Ça y est, tu reconnais, tu reconnais qui c'est derrière ça. En fin de compte, les marques elles sont multidimensionnelles, A'mar ou al-azraq, N'est-ce que dans la boîte ou la Nerf est une personnalité festive, elle est formelle, n'a qu'il avec un temps plus jeune, ou plus grave. Je suis militant, ou elle militante, ou elle est raffinée, on dirait qu'on a des par exemple. Enfin, En il y a, fois, il y a, a fait des écoles, c'est des choix qui nous assumer, ou des choix qui nous cohérents. Mais il y a des choses personnelles, mais je n'ai pas de mal Et euh, toi une dernière interaction. Bon. codes des goûts, je nous Allez, on a besoin de ces codes. Est-ce que c'est pour renforcer ma reconnaissance immédiate Est-ce que c'est pour favoriser mon ancrage dans les esprits Est-ce que c'est pour créer une relation Que l'homme ça les objectifs qui ils sont en tout le Le branding qui logo. le logo. ça je le de ايوه دي بعديها كده يا واحد في الساله الاخرى قاعد ما كان مش معنا اميري ده واحد ما يحط هو اللي بارصق علي نعرفش Je ne sais pas si tu es un sadique. Je ne sais pas si il commençait tout juste à empacter ses affaires lorsque soudain on frappe à sa porte. Kalou, je... je suis Hihan, monsieur Hihan. J'ai bi Hachek. j'ai terriblement mal à la gorge. Le docteur ouf fit Non, Palou, non. Je ne peux rien faire pour vous car je ne soigne que les chevaux. Mais les ânes, au, euh, monsieur Hiran, mais les ânes ressemblent aux chevaux. Regardez, j'ai des sabots, tout comme vous. Et en voyant, ah, le docteur Rouf se rendit compte que monsieur Nick Hiran, oui, il avait raison. Et il donnait des médicaments pour soigner le mal de gorge Le patient terme. Et en voyant le sourire chez monsieur Hiran, le docteur Rouf retrouve sa bonne humeur. Et aussi, il changea la pancarte sur la porte d'entrée. Vous avez êtes Docteur Wolf, docteur pour chevaux, uniquement pour chevaux et pour les ânes. Au hakeke. Un peu plus tard, on frappe de nouveau à sa porte. Je suis Walter Wolf et j'ai terriblement mal aux pieds. D'arlet le choc. Kaloumé. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Je, je soigne uniquement les ânes, les chevaux et les ânes. Mais les chiens ne sont pas très différents des chevaux. Regardez, j'ai quatre pattes et une queue, tout comme vous. Et le docteur Rouf se rendit compte que Walter avait raison. Aussi, avec un très grand soin, il retire l'épine de la patte. Et en voyant le sourire... Sur le, le visage du, du, de M. Waf, le docteur Rouf se sentit encore mieux. Baddele <relecteur> Docteur Rouf, docteur pour chiens et uniquement pour. Euh, pour chevaux, c'est marrant. <rire> uniquement pour chevaux, pour les ânes et pour les chiens. Oh, ok, ok, on frappe à la porte. Je suis Madame Pompon et voici mon fils Pimpin. Il s'est coupé l'oreille. Le docteur Ouf fit Non, je suis un docteur pour chevaux et uniquement pour chevaux, pour les ânes et pour les chiens. Mais je suis sûr que vous allez me dire que les lapins ne sont pas très différents. Jamais, Kanetlo. Jamais je ne dirai cela. Les lapins ne ressemblent rien aux chevaux. Mais soudain, Pimpin qui a. Aïe, aïe, j'ai mal, j'ai mal à l'oreille. Et il commence à pleurer. En voyant les larmes couler sur le visage du petit lapin, le docteur Rouf se sentit triste. Peut-être que les lapins ne sont pas très différents des cheveux, pensa-t-il. Car moi aussi, si j'avais mal à l'oreille, j'aurais mal à l'oreille si je me l'étais coupé. En fin de compte, kiff-kiff. Alors il, il mit un peu de pommade et un bandage sur l'oreille de Pimpin. Et Mme Pampin donna le carotte à son fils pour le féliciter de son courage et au docteur pour sa gentillesse. Lorsqu'il vit le sourire sur le visage de Pimpin, le docteur Rouf se sentit encore plus heureux. Et il change encore une fois la pancarte sur sa porte. Et tout d'un coup, dans Zed Foller, Zed Lapin, mais tandis qu'il relisait à nouveau le panneau, le docteur Rouf. Jeta un oeil sur les passants. Et il eut une bien meilleure idée. De nouveau, il prit son stylo et changea sa pancarte pour la dernière fois. Ou qu'est-ce qu'il a écrit Docteur Roof soigne tout le monde. Je Que il faut faire des gens mieux. Il faut faire des gens mieux. Il faut faire des gens mieux. Il faut faire des missions en terre. Je ne veux des missions en terre. Soigner. Faire sentir les gens mieux. Et depuis, le docteur Ouf a beaucoup de patients. Et surtout, de nombreux amis. Et pour ne rien au monde, il ne changera plus de ville. Et un où c'est un très grand penseur, il de du bois, il c'est bon. Arrête ah, comme j'ai des questions. Bien. Merci. Yann, <rire> bon courage. Merci. Merci. Merci.